Même Allez. stratégie, on fait la loupe. Donc on atterrit tous les trois collés sur la loupe. Il y aura sûrement un combat pistolet okay. contre une team sur place. Mais s'il n'y a pas de team sur place, on est les rois Allez. Bah tu vois Et là, tu vois, on est avec, avec euh, il n'y euh, a personne. Euh, J'ai fait un petit retour. Euh, T'inquiète, mais, je... mais tombe sur la prochaine loupe euh, si jamais. Ok, ok, ok. Attention. Très bien, je tombe sur la prochaine loop, si jamais je suis un peu, un peu... Ou sinon, tu peux rester dans les airs le temps de paramétrer tes touches. Au moins, tu risques rien. Ouais, ouais. Mec je suis à 3 sur 3 en, en track donc ça veut dire qu'il y a une team qui va vouloir me faire la peau Faites attention les gars, il y a forcément une team On là autour que de, de meaux Prends l'arme pour toi frérot Merci beaucoup. Il, y a, il y a un mec là qui est en train de tomber les gars Deux mecs, contact J'en ai tombé un L'autre il vient de monter dans l'escalier les gars viens avec, moi, viens avec moi Rive Un par terre ouais. viens, viens Rive, viens ma poule ah, un ah non il y en a autre. Ouais, okay. ouais mais il est monté dans les escales celui que j'avais dit Ok ok il va, il, va, il va être sur le toit en face de nous 100% Tiens je te le ping Il est juste là sur le toit à gauche gros Ok Genre là Là bas Sniper fais attention Arrache le front gros Ouais il est, il est touché il est touché Mais je l'ai pas, pas crack. Ok il est touché encore, encore. Tiens on... on, on. On se casse ma poule. Je suis au goulag. Nice. On prend, on prend ce loop et on attend qu'il gagne le goulag pour prendre la dernière. Comme okay. ça, on aura fou l'argent. En fait, ouais, chaque personne en vie, ça. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de là. J'avoue que c'est un peu compliqué de jouer. pas fait me cacher. Ouais, oh, bah, tranquille. Ouais. J'essaie de. D'ailleurs, <rire> tu jouais à Overwatch. Es chose, fais, quoi. Ouais, moi j'étais commentateur Overwatch en fait sur l'Overwatch League notamment. Oh donc, euh, donc voilà. Let's go, ça va. Ouais. ouais. Tiens viens arrive on traverse la route, on va est. On va... Hop. Allez faut que je win. Bouzy, t'es à, à quelle position s'il te plaît Je suis en goulag. Tu vas passer là ou pas encore Non, l'ouvre pas, attends un peu. Attends, attends, attends. Allez, allez Bouzi, tu peux le faire. C'est Du toi. coup, je te confirme, je que j'ai des classes. Hein. Du coup, effectivement... Euh... Trop trop bien play. Ouais, j'ai des classes normalement donc c'est bon. Alors attends un peu, attends un peu, il faut vraiment que. Let's go, let's go les gars! Il a gagné, il a gagné! Je me suis régalé là, je me suis foutu de sa gueule en fait. Tu peux tomber. Allez hop, là on peut acheter. Je t'ai posé 5 plaques derrière toi, arrive Je me pose où les gars sur vous? Non, non, non, j'ai pingé un shop frérot. Viens, on va tous au shop. Je suis sur vous là en fait. Oh mais c'est pas grave, viens, viens, on y va ensemble comme ça. Je te pose 3 plaques ici. J'ai une bonne arme pour toi, gros, je te la... La... la mets par terre. Mitraillette marquée. Et là, les gars, il faut qu'on parte. Il oui. faut qu'on aille fumer ces mecs-là tant que notre drone y marque. La PPSH, c'est bien ou l'autre elle, elle, elle est folle, la PPSH. <rire> Et, okay. là, il... Et là, tant qu'on a les mecs sur le radar, faut qu'on leur fume leur grand-mère, gros. <tousse> okay. Okay. Attention, je C'est bon. Okay. Ouais c'est bon ils sont ils sont tous morts gros De rien Du coup là on va prendre le camion Vous allez vous balader les deux à l'arrière On va mettre un drone juste avant de monter Et là c'est parti ça me tire dessus derrière moi Ok une cover une cover frérot Il est tout seul Venez les gars Montez montez on va On va le niquer Il est à la fenêtre là Ah c'est des petits rats regardez ils se mettent sur les toits les gars, vous pouvez monter directement, monter, monter sur le capot et monter devant. Bien joué Rive. Ah, ah, c'est ouais, ouais, ouais. moi qui Il était à C'est pas simple, je vais refaire, mais c'est bon. Bien joué, gros. Hop là. Ça, ça, ça joue, monsieur Rive. Hop là, nickel. Ça joue, ça mais joue bon. sec là ah ben, On est monté direct, hein, on est monté direct. Ah non mais j'ai vu ça, bien joué les gars, il y a Michmich -Mich qui va faire les courses et elle se propose de vous prendre un truc. Euh, Est-ce que vous avez vu qu'il n'y a pas de Monster ou quoi non, Ou de Red Bull Vous voulez un petit non, truc Ou des, ah, ouais, ouais. euh, euh, des biscuits Non, c'est bon. Non, ça va. C'est très cool. Merci okay, beaucoup. Ok. Ils disent, ils disent tous merci, mais c'est bon. Oh, les gars, je viens de me faire exploser le front. Sur le toit, sur le toit, sur le toit, sur le grand toit. J'ai besoin de vous. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il va me finir, les gars. Ouais, mais je verrai la cible! Non, non, non, non j'arrive, j'arrive, j'arrive. Je là! en bas ou on... ah, pas? bas J'ai pas le choix. En oh, ça, je me suis réa. Non, en fait, là, il faut que vous traversiez. il y a un mec sur le grand bâtiment que je vous ai pingé à 230 mètres. Je suis pas encore Je les craque. Jouer. Je les craque, les gars. Okay, Venez, traversez la route. Y'a une voiture oui. plus loin aussi qui est train de traverser qui arrive vers toi, je vois. Lui, il le front. Il est descendu, il est derrière le, bas, il est derrière le mur, attention. attention. J'ai mis la para, j'ai mis la para. je suis down, down. Balancez votre stuff, des grenades, des trucs. Hein. Oh, derrière, à gauche, attention. Termin. Oh non. Oh, ça nous a pété derrière nous. Aïe aïe aïe aïe aïe. Je sais pas quoi faire. Je pas là, quoi là. faire, j'avoue que là. Il y avait une équipe qui nous attendait ah, en et fait et derrière. Oui, ah oh, oh, frérot, c'est que des, oh, des bleus blancs bouge, à des pseudo FR. Oh non. Oh non. Oh non. Le sniping. Oh my mais god. Ouais, c'est ça. Ça, on a, on a deux, on a, on a, a a deux goulags. Et regarde, Bouzid uh, <rires> <voilà. rires> est sur ma vue. Rate, c'est ce que je te disais hier. Ouais, Rivenzy là. Je peux changer Ouais, clic droit, clic droit. oui, ouais, ok, je vois, c'est bon. Tu le gagnes. Hein. Ouais, bah t'es obligé. Il a fait exactement la même que moi, gros. On s'attendait. <rire> là, tu et peux attendre longtemps. Sauf que moi, quand ma grenade a hit, j'ai avancé. Allez, allez, bon, allez Rivenry. Allez, il, il est va. à gauche. Hein. C'est pour toi. Allez, Allez. Oh, oh dommage. Ah, c'était oh, un rafale là. Allez, chaud, tu nous portes. Oh non, les gars. Dommage ma poule, dommage. Allez chaud, tu nous portes. Les gars, allez les gars. Allez mon chaud. Allez. Hop. Et c'est parti ma poule. Ok donc là moi je vais où là plutôt Alors là tu tombes. Oh non non non non Il m'a vu vous Échappe-toi gros Va à l'opposé Attends tu les deux morts là le parachute, ouvre le parachute Oh j'en ai craqué un mais Hop Et là tu vas Tu vas là frérot, Sur ça. Voilà donc là tout repose sur moi là vous êtes en train de me dire. Dès ton la parachute, tu dessus gros. Ouais nickel, ouvre le bar, ouais. parfait. Parce que là il y a des snipers qui allaient te tuer gros. Ah là ils sont chauds, ouais. ils, nous ont... ils nous ont trouvé ouais. direct, ils pétaient. Ah, tu... Tu, tu sautes direct Il faudrait une arme, hein. Loot Non, loot pas, loot pas, ça sert à rien. Je saute où euh, Sur le véhicule, là tu sautes devant toi. Devant... Et tu vas légèrement sur la gauche, tu vois. Donc là je mets ré... réanimé. Oh merde, j'y arrive. y, oh, y réarrive. Eh, Rivenzie, tombe sur lui. Je suis un connard. Euh, tombe sur lui, ah, passez-vous là. Ouais, tu me donnes l'argent ou... ou... et c'est bon. Bon. Vous pouvez me à moi. Inquiète. Hop j'arrive. Ne vous inquiétez pas les gars, et là dans 1 minute 30 notre a tout Sur moi là. GG les gars. Tu me files de l'argent Hop tac, tiens. GG les gars, Il est es trop GG. gentil chaud, il est... Et t'as pas pris l'argent je pas crois. Pris. Pas pris, non tu pas, pas pris gros. Il est trop gentil chaud, T'sais, on <rire> fait n'imp, il est en mode bien joué les gars. Top les gars, okay, super. Sûr. Yes, let's go les gars, ouais, bien, bien. let's go. Les armes l'arrive si tu veux. Ah là bah, les gars. Je place un air. Autant vous dire, ça va jouer comme des rats. Hein. Ils vont, ça la va... MAC-10, elle est bien, la MAC-10 La MAC-10, elle est super bien, frérot. Ah ouais Au corps à corps, quoi. Ouais, au corps à corps. Mais dans tous les cas, on va pouvoir prendre nos armes là dans 50 secondes. Elles vont tomber. Juste, venez avec moi, on va, on va contrôler ce secteur, hein. on, va vois. on va essayer de trouver des armes, tout ce, que, tout ce qui nous est utile pour gagner la fin de game. T'as l'habitude de jouer avec des débutants ou pas Ouais, tout le temps gros. Parce qu'en en vrai ça se voit mec, tu nous donnes tellement de conseils. c'est Ouais, bien. ouais, ça, ça se voit qu'il ouais, est... Tant ouais, ouais, mieux, et, et, et, et les gars... Et vous... une mais ouais, je vous considère pas comme débutants, vous jouez bien les gars. Genre j'ai joué avec des mecs qui savaient pas par exemple se déplacer et tirer, enfin... Ils n'arrivaient pas à faire les deux, à synchroniser les deux tu vois. Ah mais là c'est d'accord mais là c'est débutant du jeu vidéo c'est pas débutant du jeu. Ouais débutant de FS Donc vraiment les gars On va tout en haut, on va où là Vous avez tiré c'est moi, c'est moi, c'est moi un truc sur une arme que je connaissais pas. juste bouzy je te pose l'argent sur le shop, il faudrait que tu nous achètes des plaques gros. Comme ça on peut tous s'en mettre une ou quoi. Voilà. Moi tu m'en poses juste une par terre, donne-en deux à Rivenzi, tu gardes le reste. Et, et là, les gars, venez, suivez-moi. On fait exactement on fait exact. Non, venez, venez, les gars. Là, c'est le moment où, okay. où vous devez me suivre à fond, les gars. Ah, là, j'avoue que c'est la fin de game. Là. Allez, venez. Là, on est attentif. Ouais, attentif de ouf. Écoute, je, et... je, suis, ton, je suis ton cadet. Ah, est... voilà, voilà, vous, vous êtes mes ombres, bon, les gars. <rire> ah, je suis ton ombre. Allez, venez. hop. On circule. Attends, je vous attends un peu. Hop. Venez. Quelqu'un des balles derrière, je suis chaud. En haut, il y parachute. Et il y en a deux. il y a est crack. un mec ah, C'est encore les français. Viens, Bousy, Viens, Bousy, bon, Suis-moi. Just enemy, bro. Je l'ai pas vu. Euh... Enfin, oh, j'ai failli le tomber. T'inquiète, oh frérot. Je... C'est pas, pas fini, c'est pas fini. Mmh. On monte. C'est mal, c'est mal. Bon, on va y arriver, non, bon, on vous inquiétez on pas. Sur toi oui, tu je lui ai déchiré la gueule frérot. En approche. Sur le colis, sur le colis frérot. J'ai un truc d'armure, je crois que j'ai une. Allez les gars. Allez poulet. Allez. Allez vous êtes deux les gars, c'est bien. Hop J'essuie des tirs, devenu la bonne Allez, show, Regal, Mais quoi, mais, mais comment ça Mais ah, je comprends pas, comment il me tire dessus Bah, il était tout en haut de l'immeuble en fait. Ah, ok. Mmh. Passe-moi ton argent, euh, Bouzy. C'est comme ça, si j'arrive à trouver un peu de trucs, je t'entraînerai. Merde, Rive. Je suis pas sûr qu'on qu va... T inquiète, t inquiète. Non mais t'inquiète pas, t inquiète t inquiète pas tout si moi je vais Je vous regarde, j'apprends et je ferai un petit redémarrage du jeu à la prochaine partie Pour mettre à jour les shaders et tout ça là Y'a des mecs là Du mouvement par ici C'est bien, attends fais ouais. gaffe j'ai peur qu'on soit trop statique là non Non on est bien Y'a la tour qui va peut-être nous tirer dessus un peu mais c'est friendly tu vois Ok Eh viens poulet, on avance J'appuie sur suivant mais... Hop, là on est placé gros, on est sur euh, un des tops euh... ah, ah il fait trop mal wow, wow, wow. Bon. Oh, Ouais ouais ouais mais c'est sur la tour en fait Putain, là c'est bon, il peut rien faire ouais. je, je sais pas, je, je les vois pas du tout Merde Si si, ils sont sur la tour donc c'est bon vous êtes à couvert là Alors, t'avais aussi, aussi quelqu'un à la fenêtre sud-ouest gros Ouais ouais, il y en avait deux est très Regarde beaucoup de plaque, toi. Ouais. Ah, ouais, tiens, là, tiens, là, je, je t'en poste trois par terre gros pas des balles de, pour la MAC-10 Mac -10, Non pour la EM-2 EM-2, 200 Trop bien Trop bien <rire> Alors... Là frérot, regarde, ils se sont allumés ce bâtiment On va en profiter Suis-moi Bousy Suis-moi, hop, bien On va se coller contre cet angle de mur, ok Ok, ok regarde, ça tire là On a des... On a des eu, ouais. Ouais, ouais. un bord de zone en bas vers... J'ai bien attention Et toujours des mecs en face... Euh, par chute, ouais. Un par terre les deux, les deux, les deux morts. Je crois. Ils sont tombés, non, les morts Non, les deux la la à terre, terre il y a peut-être marqué les deux à terre. Ouais, vous êtes bien, vous avez la, vous êtes bien, vous avez la hauteur. Faut le baiser, tôt. faut le baiser. Ah non. Il, il sait rien, c'est ça Ça nous est tombé dessus, gros. Là. Il est temps de jouer. Putain. Quel oh. Boss. oh putain. <rire> Je vais chaud. Ça, ça a sauté la tour. La tour est plus en zone. Donc ouais, là, okay. on a le on A-ground, on a gros. Ok. Non, a... putain, ça va pas complètement sauter. Il reste un sniper. Ils sont en bordure, bordure de zone. Hein. Ouais, ouais, là le gars se push. Garde ta... Recharge ta EM2 et prépare-toi à tirer. Ils vont devoir sauter sans shield, gros. Okay. Là on a deux kills, gros. Mort, un à, terre. Un, un à terre. Bien joué, Bouzy. Touché, touché, bien. Ouais, il s'est ah, caché. caché. Un, sur dîner, ouais. un, un sur le diner, ouais. Un, un ouais. un à droite, un à droite, un à droite, frérot. Ré moi, ré moi Bouge okay. pas, bouge pas. On est bien, on est bien. Vous avez la hauteur et tout, vous êtes au meilleur endroit en vrai pour le coup c'est la meilleure pose. Un ah mort. Oui, bien joué Bouzy Il a régalade Voilà, la Bouzy il est chaud là, est bon. dans, dans le souterrain Bouzy, à ta droite. Légèrement à droite, il y a un souterrain, il y a un mec dedans. Ouais. Oh putain, pas fais gaffe. Sniper, ouais. je, je lui ai le front, gros. Alors peut-être, alors peut-être. Mec, je peux stopper depuis hier, j'en peux plus. Chaud. Alors écoute-moi, on, on va faire une rota sur la droite. On va, on va, bien, on va bien. On fait une rota sur la droite, mon pote. T'es prêt Tu sautes avec moi. Viens et cut ton parachute maintenant. Derrière moi, derrière moi, derrière moi. C'est normal que tu sautes. Qu non, là je peux pas. Moi, euh, on va euh... derrière, ah non, non, non. Ah oh, chaud, faut que tu sois très fort. Battre. Pas de problème. Mais allez, allez, chaud, allez. Je suis coriace. Cache-toi bien au fond du tunnel, va bah, le plus loin possible. En vrai, tu pourrais peut-être mourir. Hein. Que tu peux descendre dans le Oui, oui. oui. bougez, relève toi, ma oh, oh, poule on, on, on a gagné Comment Je les ai le tous baisés Oh le quickscope Et faut le terminer derrière, il est monstrueux. Mais j'ai rien vu, mec J'ai rien vu parce que j'étais assis par terre J'ai tout vu c'était merveilleux. Une Quel gros baiser ce chien -là, là, putain incroyable Ah j'ai flippé quand il y avait le mec à gauche et à droite Je ah, <rire> sais pas, t'as été un chakra pour nous, je sais pas mais trop incroyable. bien Quel gros baiser. vraiment mec, genre <rire> le mec il t'a tunnel vision, il t'a pas regardé sais que pour courir vers toi, le dernier là, il es est focus sur vraiment. courir vers toi Avec la petite phara en rebond, parfait, let's go Even oui, les gars, Merci Rive, merci Chaud les gars, vous m'avez permis de réaliser mon, mon donation de gold de 2000 euros je <rire> doit faire le top 1 On sur Fall guys tôt. Warzone et Fortnite, j'ai tout fini. La trinité. Allez crever un en enfer les le streamakers. <rire> ça ne suffira pas pour nous arrêter